Allez, je crois que c'est le bon moment pour tourner cette vidéo, tout simplement parce qu'on est en pleine élection eh bien, donc, euh, électorale, en pleine élection de notre nouveau président. Et du coup, bah, la question qui peut se poser, c'est Sébastien, quel est ton parti politique Pour quel parti politique tu es Pour qui tu vas voter Je vais répondre à cette question, bien évidemment, dans cette vidéo. Mais juste avant, eh bien, je vais te balancer, comme d'habitude, hein, le générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, tu vas voir, il y a plein de vidéos. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'immobilier, d'investissement locatif, de sous-location, de conciergerie. Des vidéos aussi. Mindset, l'objectif, c'est vraiment de te convaincre toi aussi eh bien, à entreprendre et à être archi-motivé. Tu vas découvrir tout ça sur cette chaîne YouTube et c'est surtout abonne-toi dès maintenant et acquis le petit clochet. Tu découvres tout ça dans la partie enfin juste en bas. Et puis avant de commencer, je vais t'offrir une formation gratuite justement pour te lancer dans l'entrepreneuriat en partant de zéro, sans crédit bancaire. Tu vas découvrir une formation de quatre vidéos. Hop, Tu découvres tout ça dans la partie commentaires, tu récupères cette formation, cette série de quatre vidéos et tu vas voir que toi aussi, tu vas pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat comme moi et comme des centaines de personnes qui aujourd'hui m'ont déjà rejoint et qui font partie de cette communauté. Politique. Alors euh, ça se fait pas. Hein. Normalement, on ne parle pas de politique, surtout qu'on est entrepreneur. Il euh, faut jamais rentrer dans la politique. Ça ne fait pas bon ménage. Et du coup, bah forcément, politique, bah oui, parce que c'est le sujet d'actualité. Euh, effectivement, on va, on va tous voter. D'ailleurs, c'est ton devoir de citoyen de voter. Et je ne peux que t'encourager à aller voter. Et je vais aller voter, bien évidemment. J'ai bien évidemment... Eh bien, euh, plus ou moins certaines, euh, euh, comment dirais-je, euh, certaines convictions par euh, peut-être, euh, voilà, euh, eh bien, un futur président. Bien évidemment, j'ai des convictions comme tout le monde, hein. et donc, bien évidemment, j'ai des préférences euh, comme comme comme chacun a, et c'est libre à chacun. Mais aujourd'hui, moi, mon principal parti est celui pour lequel je crois, celui pour lequel je me bats au quotidien c'est l'entrepreneuriat, hein, c'est vraiment le fait d'être entrepreneur, ça c'est mon parti politique à moi, c'est le mien, c'est vous, ma communauté, toutes les personnes qu'aujourd'hui je peux accompagner dans leur, dans leur développement, leur développement de leur boîte, ça c'est vraiment mon parti, et ça c'est vraiment ce qui me fait kiffer au quotidien, parce que malheureusement, euh, ce qui va se passer là, dans les prochains jours, prochaines semaines, tout dépend à quel moment tu vas voir cette vidéo, ou peut-être que tu verras cette vidéo, les élections sont déjà passées, eh bien, tout simplement, ce n'est pas que les dés sont jetés, c'est juste que ça ne va pas changer, à mon sens, hein, encore une fois, ça n'engage que moi, à mon sens, ça ne va pas changer radicalement ta vie. Euh, si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux vraiment euh, atteindre tes objectifs, atteindre ta liberté financière, si tu veux vraiment, euh, ouais, tout simplement donner du sens à ta vie, que ta vie soit merveilleuse, hein, l'objectif, c'est que notre vie soit tout, à toutes et à tous merveilleuse, eh bien, c'est fais ce qui te fait plaisir, entreprends, euh, fais des actions au quotidien. Hein, euh, fais des actions pour justement atteindre ces objectifs-là. Malheureusement, euh, ceux qui attendent encore et toujours euh, de nos hommes politiques, il n'y a rien contre eux. Mais bien évidemment, ne vous attendez pas à ce que demain, votre vie soit radicalement changée. Votre vie ne va pas changer radicalement. Qu'on soit très clair. Et ça a toujours été... Je veux dire, c'est c'est pas nouveau ce que je vous explique là. Ça existe depuis des décennies, ça existe depuis très longtemps. Alors voter c'est très bien puisqu'il y a des personnes qui se sont battues pour qu'on ait un droit de vote. Donc bien évidemment il faut voter, il faut manifester entre guillemets à travers les urnes. Eh bien nos choix, euh, nos euh, les personnes en qui on croit. Bien évidemment il faut exprimer. Euh, il faut c'est le moment finalement où on peut s'exprimer en tant que citoyen. Bien évidemment et il faut le faire. Et je te recommande de le faire. Et je vais le faire dimanche. Mais je sais très bien qu'au fond de moi ça ne va rien changer. Hein. Moi, je reste convaincu par mon propre entre guillemets parti. C'est l'entrepreneuriat, c'est être entrepreneur, parce que moi, je suis acteur de ma vie. Hein, je décide réellement ma vie, ce que je veux faire. J'ai eu des périodes compliquées. J'ai eu des périodes beaucoup plus, euh, comment dirais-je, beaucoup plus en, en ascension, comme comme aujourd'hui par exemple où c'est vrai que je fais ce que j'ai envie de faire, je je voyage où j'ai envie de voyager, je, euh, je je fais les projets que j'ai envie de faire. Je, voilà. Mais ma vie n'a pas tout le temps été rose non plus pour moi. Euh, j'ai aussi connu des moments très difficiles. Euh, j'ai divorcé. J'ai eu un énorme dépôt de bilan. Euh, je me suis retrouvé du jour au lendemain à retourner à vivre chez mes parents. Ça, c'est la réalité, hein, euh, avec des enfants, avec trois enfants. Donc ça, ça a été ma réalité, ça a été mon quotidien. Euh, j'ai vécu des périodes compliquées. Euh, mais voilà, aujourd'hui, je me suis battu, j'y ai cru, j'ai mis en place des actions, j'ai rien lâché, euh, je me suis cramponné, j'ai pris des coups, bien évidemment, et je m'en prendrai très certainement d'autres. Mais j'ai rien lâché parce que tout simplement, j'étais convaincu par moi, par ce que je voulais faire, par mes objectifs, par mes ambitions. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu y arriver. Mais si toi, aujourd'hui, malheureusement, tu restes encore dans ce schéma où tu te laisses porter par des futures décisions électorales euh, ou des promesses ou autres qu'on peut avoir à droite, à gauche, bah malheureusement, je te le dis, euh, dans 5 ans euh, ou dans 10 ans, on se reverra, on refera la même vidéo et euh, ta vie n'aura pas changé. quoi. Ta vie n'aura pas changé. Tout simplement parce qu'il faut bien que tu comprennes que hein, être un entrepreneur, c'est être un peu un maillon libre. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, qui va euh, finalement comme bon lui semble, où il a envie d'aller. Alors que quand tu es euh, salarié, quand tu es euh, bah, tout simplement dans ce système, euh, alors je... J'ai rien contre ce système, évidemment. J ai, j ai, j ai, j ai... Ou peut-être que ça va te froisser, ou peut-être que ça va pas te plaire. Mais écoute, c'est pas grave, tant pis, il en faut pour tout le monde. Mais le fait est que ce schéma-là, euh... ce schéma-là, c'est un schéma où on te dit ce que tu dois faire. Tu te laisses porter par telle ou telle décision. Tu espères telle ou telle chose, telle ou telle action. Parce que derrière, tu espères que pour toi, ça va avoir des répercussions qui vont faire quoi finalement Qui vont juste faire que ta vie sera meilleure, que ta vie soit merveilleuse et hein eh bien malheureusement je te le dis ça va rien changer quoi ça va rien changer par contre il faut effectivement se battre il faut effectivement manifester nos opinions ça c'est important c'est partie de la liberté d'expression c'est pour ça que j'ai mis en place aussi cette chaîne youtube où on est là pour s'exprimer d'ailleurs tu pourras aussi commenter bien évidemment et n'hésite pas à le faire. Mais pour moi, non. C'est pour moi le, le meilleur de mes partis Et celui pour lequel je voterai toujours, c'est celui d'entrepreneur. Parce qu'au moins, je suis mon propre euh, électron. Je suis finalement... Euh, voilà. Je, je, je, je, je fais ce que j'ai envie de faire. Au moment où j'ai décidé... Euh, alors oui, c'est pas toujours facile. Oui, euh, des fois, c'est dur même. Hein. C'est même très dur. Mais le fait est que euh, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Euh, et c'est surtout que j'ai la totale satisfaction de vraiment euh, piloter ma vie, quoi. Euh, donc, peu importe, ça sera un tel et un tel qui va passer dimanche. Bah, ça sera comme ça, c'est tout. C'est euh, la vie va continuer, euh, les choses vont continuer. Il y aura des changements, oui, bien évidemment, mais c'est pas des changements qui vont être radicalement. Euh, comment dirais-je, qui vont changer radicalement ta vie. C'est ça que je veux dire. Ils vont pas changer ta vie radicalement. Euh, ta vie ne va pas changer. Par contre, moi, ce que je sais, hein, euh, j'en suis certain, c'est ce que tu veux aujourd'hui, c'est changer ta vie. C'est changer tout ça. C'est en peut-être ras-le-bol de tout ce qui est en train de se passer. Et donc, tu veux changer. Mais pour ça, il va falloir que tu fasses des actions. Il va falloir que tu y crois. Il va falloir que tu agisses. D'accord Il va falloir que tu, tu mettes en place des actions. Et c'est n'est pas euh, en attendant que les choses arrivent, que les choses vont se passer, il ne va rien se passer. Quoi. Tu sais, il y a un adage qui dit, euh, vouloir une vie extraordinaire, c'est bien, mais pour ça, il faut faire des actions extraordinaires. Hein, pas, euh, quelque chose d'extraordinaire ne va pas tomber tout cuit. C'est toujours pareil. Euh, alors, il y aura toujours les râleurs, il y aura toujours ceux qui vont tout le temps se plaindre, et c'est jamais de ma faute, c'est la faute d'un tel, et, et, euh, ou alors j'y arrive pas parce que bah oui, lui, il gagne plus d'argent, et parce que si, parce que lui, il a eu ça, parce que... Euh, stop, il faut arrêter avec ça. Euh, j'ai démarré moi aussi euh, en bas de l'échelle, comme tout le monde. J'ai démarré comme salarié, comme tout le monde. J'ai eu la chance de pouvoir faire un peu d'études. Mes parents m'ont poussé à faire un peu d'études. Mes parents étaient, euh, euh, comment dirais-je, euh, une classe moyenne, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus moyen, puisqu'ils étaient fonctionnaires. Donc tu vois, il n'y a pas de... Et j'ai une éducation tout ce qu'il y a de plus classique, euh, normal, on va dire, euh, J'ai voilà, été heureux dans mon éducation. Mais ce que je veux dire par contre, c'est certain, c'est que je me suis construit tout seul. D'accord Je n'ai pas été euh, influencé ou, euh, comment dirais-je, euh, surtout qu'à l'époque, euh, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, il n'y avait pas des vidéos d'influence, d'influenceurs, influence, je veux dire. Aujourd'hui, il y en a plein. Donc ça peut être très facile, aujourd'hui, quelqu'un qui est un petit peu en train de se. ou qui n'était pas très bien, d'ordonner de des vidéos qui, au contraire, te redonnent cette énergie te donnent toi aussi envie d'y aller, quoi. Parce que tu sais, euh, euh, on est tous fait pareil, on a tous notre lot de problèmes, tous, hein, mais vraiment tous, à tout niveau. Donc, euh, ne l'oublie pas. Euh, peut-être que toi, aujourd'hui, tu as des problèmes, peut-être qu'aujourd'hui, tu es, es blasé, tu en as marre, tu es en, en, en limite en burn-out, en dépression ou autre. Ok mais il n'y a pas que toi, <rire> tout le monde est comme ça. Par contre, si demain tu fais des actions, si demain tu te bouges, comme moi j'ai pu le faire très jeune, et comme j'ai pu le refaire quand les choses ont été très mal pour moi, je te l'ai dit, ça a été très mal à un moment donné, je me suis pris en main, j'y ai cru, j'ai rien lâché, je me suis battu, ça a été dur, j'ai pleuré, j'ai posé les genoux à terre, mais ça c'est humain, c'est juste être humain, et, sauf qu'au final, bah, ce qu'on peut constater, c'est que les actions que j'ai mises en place ont été récompensées. Et aujourd'hui, donc oui, mon meilleur parti, celui qui m'a tiré vers le haut, c'est bien l'entrepreneuriat. Ouais, c'est bien l'entrepreneuriat. Et c'est pas ce qui est en train de se passer et ce que tu penses faire dans, dans, dans l'urne qui va changer radicalement ta vie personnelle. Par contre, elle peut changer, influencer effectivement le monde économique, euh, le monde politique, euh, le monde aussi, euh, euh, comment dirais-je, dans les échanges internationaux. Dans, dans tout ça, oui, bien évidemment, ça, ça va avoir des impacts, ça c'est sûr. Mais par contre, à toi, à titre personnel... La seule manière de changer ta vie radicalement, personnellement, c'est toi, c'est te prendre en main toi, faire des actions demain et tout de suite. Et même si c'est des petites actions, ne crois pas qu'il faut faire des grosses actions pour atteindre ces objectifs. C'est toute une série de multiples petites actions qui fait qu'en fin d'année, quand tu feras le bilan... Et que tu feras le bilan avec un de tes petits camarades qui lui n'aura rien fait, qui aura juste attendu ou qui aura passé son temps à se lamenter ou qui aura pas passé son temps à se plaindre et c'est la faute d'un tel et c'est pas de ma faute et lui il est plus riche que moi et lui il est... Stop, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Tu es ton propre destin, tu... c'est toi qui maîtrises ta vie. On n'a qu'une vie les amis, notre vie elle est précieuse, ta vie doit être super précieuse. Et donc pour ça, ça veut dire que c'est à toi de faire les bonnes actions. C'est pas à un autre de te dire ce que tu as à faire. C'est à toi de le faire. C'est à toi d'y croire. C'est à toi de mettre en place ton plan d'action. C'est pas un autre. Ou alors, tu peux te faire coacher ou accompagner par des personnes qui, effectivement, peuvent t'aider, te recommander. Des gens qui sont bienfaisants, bien évidemment. Mais des personnes que tu ne connais pas, <rire> euh, qui n'ont qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui rien à faire de toi. Enfin, tu, tu vois ce que je veux Ils n'ont rien à faire de toi. Donc, qu'est-ce que tu attends pour toi, à titre personnel, de quelqu'un qui va prendre des décisions, on va dire euh, euh, mondiales, européennes. Et ça va changer quoi pour toi Mais rien. Si demain tu crois que tu vas gagner plus d'argent, si demain tu crois que tu auras plus, euh, plus de nourriture dans ta, dans ta, dans ta gamelle, ben bah non, tu n'auras pas plus de nourriture dans ta gamelle, tu n'auras pas plus euh, d'argent demain. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, après... Chacun vit sa vie comme il le souhaite, bien évidemment. Mais je pense aussi que si tu es ici aujourd'hui et que tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est que je pense que tu es euh, comme moi, comme beaucoup, à vouloir espérer beaucoup de choses. Mais pour ça, il n'y a que toi qui pourra prendre ces décisions-là. Voilà. Donc, tu vois un petit peu, euh, bah, maman parti, tu as la réponse. Tu sais pour qui aujourd'hui je, je suis, hein, très clairement, de quel côté je suis, de quel bord je suis. Et euh, ça ne risque pas de changer en tout cas pour moi. Voilà. Allez, sur ce, je vais te laisser. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. N'hésite pas à liker cette vidéo. N'hésite pas à laisser ton commentaire, à commenter également. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao